Merci en tout cas à Louis d'être là aujourd'hui, euh, suite des interviews que j'ai faites avec Parole Expert. Aujourd'hui, on va parler essentiellement, essentiellement de tout ce qui est l'écosystème, la publicité Facebook. On entend très souvent depuis quelques mois euh, la problématique entre iOS 14, donc Apple et Facebook. Et en ayant discuté avec Louis, on partageait pas mal de, de, de, de choses communes et d'avis communs. Et donc j'ai décidé aujourd'hui de l'interviewer et euh, il a gentiment accepté. Donc on va voir un petit peu ensemble tout cet écosystème, cette publicité Facebook. Aujourd'hui finalement quoi faire et quels sont les conseils qu'on pourrait éventuellement donner aux personnes qui se lancent dans la publicité Facebook puisqu'il ne faut pas se te cacher, ça devient de plus en plus dur. Euh, pas impossible, mais en tout cas il y a des solutions aussi alternatives à peut-être penser. Et c'est ce sur quoi on va tendre aujourd'hui à discuter avec lui. Euh, ben lui, je te remercie d'être là. Euh, Merci à toi de m'avoir invité. Bah, écoute, avec grand plaisir. Euh, bah écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser, laisser te présenter et puis on rentrera dans le vif du sujet juste après. Alors écoute, euh, déjà, bah, donc, merci pour cette invitation. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ces sujets parce qu'on a pu en échanger un petit peu avant par email. Yes. Et euh, du coup, pour faire très simple, je, je m'appelle Louis. J'ai euh, deux activités euh, principales. Une qui est pour le fun, entre guillemets, hein, et une qui me rapporte des sous. Mmh. La, celle qui est... La vraie activité, c'est une agence euh, de growth marketing Spécialisé acquisition activation. Euh, voilà, bon, je suis en Suisse pour une petite histoire, mais voilà, ça n'empêche pas de faire euh, du marketing comme en France. <rire> Et euh, donc, c'est notre entreprise qui s'appelle AdSet. Et puis, euh, après, la, la partie euh, plus amusement, c'est la chaîne YouTube. J'ai une toute petite chaîne YouTube avec 50 abonnés parce que je ne le fais pas du tout sérieusement. Ça s'appelle La Gifle. Et là, euh, je fais en fait, des trucs qui m'amusent. Typiquement, en ce moment, ce que je fais, c'est que je prends l'actualité présidentielle et j'essaie de passer ça sous un filtre euh, marketing, en fait. Et ça me fait ça me fait bien rire. Voilà, voilà grosso modo. Ah, c'est chouette. Ça fait combien de temps que tu es sur Internet Ça, ça fait longtemps parce qu'en fait, j'ai commencé vraiment très tôt, entre guillemets. Euh, je pense que j'ai vraiment commencé à m'y mettre sérieusement. Quand j'avais 16, 17 ans, j'étais encore, en... encore en études. Et le premier truc que je m'étais dit qu'on allait faire, c'est que le midi, les étudiants bah, de ma classe descendaient chercher à, à manger pas très loin, quatre <rire> trucs plus loin. Et je m'étais dit, bah attends, je monte un site et je fais un petit peu euh, de pub dans le réseau de l'école et tout, sur les groupes Facebook, machin. Et je leur dis, bah, vous passez commande avant 11 heures. Et moi, je descends, en fait, chercher votre commande <rire> dans le froid. Okay. Et euh, moyennant 2 euros de plus, et bah je vous ramène votre commande, quoi. C'est <rire> génial, ok. Donc euh, bon, je l'ai fait un peu. Et puis après, euh, la réalité c'est que entre ceux qui venaient pas en cours parce que c'était l'hiver, ceux qui étaient en mode « Ouh, non, mais en fait, je vais prendre la barquette de maman dans le micro-ondes et tout. » c'était pas sérieux, mais voilà. <rire> Donc, ça fait euh, ça fait en fait, quasiment 10 ans maintenant que, que je roule ma bosse. Plus de 10 ans même, je pense. Enfin, euh, <rire> okay. D'accord. Chouette euh, l'idée de départ. <rire> c'était intéressant. D'accord. Ah, c'était pour la, pour la vanne, quoi. C'était pour, ah. pour la blague. Ok, ok. Mais ouais j'ai fait pas mal de choses, en fait. Euh, et puis, bon, alors là, il y a eu ces, ces, la partie rigolade. Et puis après, il y a eu la partie où finalement, bah Très rapidement, on se met à avoir des idées, des petites idées de projet. et, mmh. et très vite, en fait, j'ai découvert que Internet et notamment les outils dont on va parler aujourd'hui, Facebook, on va le citer, permettent un truc absolument incroyable qui n'existait pas avant, selon moi. C'est de pouvoir prototyper ultra rapidement une idée et pouvoir la tester. Et avec 300 balles, grosso modo, tu arrives à savoir si ton idée, il n'y a que toi qui l'aime ou si tu as un autre mec aussi timbré que toi qui, qui peut être intéressé, et peut-être deux, et peut-être dix, et peut-être cent. Et c'est ça le truc, le truc qui fait la différence. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que ça m'amène justement à la question que je voulais te poser. C'était Dans la globalité, c'était pourquoi utiliser Facebook aujourd'hui Pourquoi l'utiliser de manière générale tu t as, t as déjà en, part, en partie répondu et ça me fait à penser également que moi qui ai connu le web depuis longtemps, depuis les années 2000, j'ai vu l'évolution. Donc Facebook n'existait pas à cette époque-là et jusqu'à 2010 à peu près, ce n'était pas démocratisé véritablement. La plateforme existait, mais la publicité, ce n'était pas encore ça et il y avait uniquement qui est né à peu près en 2006… Enfin 2005-2006, c'était Google Ads, enfin Google Adwords, euh, qui est quand même une machine assez archaïque qui fonctionne aujourd'hui. Mais oui. l'approche n'est pas forcément aussi sympa que, dans Facebook. Et donc, il n'y avait pas grand-chose qui existait. Et depuis, depuis euh, 2010 et un peu après, on, on ne parle et on ne jure que par Facebook. Donc aujourd'hui, pourquoi l'utiliser Tu as commencé à répondre, mais euh, c'est la question que je voulais te poser. C'est une excellente question parce que, mine de rien, euh, c'est un peu la réponse que là, beaucoup de gens ont comme ça naturellement en tête parce que c'est la plus évidente mais il faut bien la questionner en réalité et il euh, y a pour moi quelques raisons principales qui font qu'il faut aller sur Facebook déjà la première c'est comme je le disais c'est assez facile à prendre en main comme outil publicitaire comparé à d'autres outils, tu as parlé de Google Ads ceux qui connaissent un peu savent que Google Ads c'est quand même une autre machine par rapport à Facebook c'est plus compliqué, c'est moins facile d'utilisation donc la simplicité c'est quand même un premier critère le deuxième critère c'est que Facebook n'est pas mort. Contrairement à ce qu'on aime raconter un peu partout à droite à gauche, euh, Facebook n'est pas mort pour une très bonne raison parce que Facebook, en fait, c'est Instagram, WhatsApp dans une certaine mesure, Messenger. Euh, et donc, en fait, quand vous faites de la publicité sur Facebook, vous pouvez faire de la publicité sur quasiment toutes ces plateformes à l'exception de WhatsApp où c'est un peu différent. Donc, en réalité, il y a un énorme inventaire publicitaire et ça, pour moi, c'est une des raisons majeures mmh. parce que il y a un truc qu'il faut bien comprendre quand on réfléchit en, en, en termes de publicité, il faut réfléchir en termes d'inventaire. Pour faire très simple, pour ceux qui ne comprendraient pas ce que je veux dire, c'est un inventaire, c'est juste un réservoir de personnes. Et où ces personnes se trouvent-elles sur Internet mmh. Et typiquement, euh, ces inventaires publicitaires, ils peuvent se créer. Quand vous avez une nouvelle application, par exemple TikTok qui émerge et qui fait un milliard d'utilisateurs, vous avez un réservoir, un inventaire publicitaire de un milliard de gens à toucher sur ce canal-là. Évidemment, la population mondiale, elle reste finie. C'est toujours grosso modo 8 milliards d'habitants. Mais en multipliant les canaux comme ça, on multiplie les endroits où on peut les toucher. Mmh. Et pour moi, aujourd'hui, euh, Facebook, Instagram et la Galaxie, c'est le meilleur ratio en termes de facilité, de taille d'inventaire et également, dans une certaine mesure, de coût. Mmh. Oui, c'est plus cher et chaque année de plus en plus cher. Mais... Euh, malgré tout, on peut avoir encore des résultats aujourd'hui qui restent intéressants euh, pour, euh, pour vraiment démocratiser une boîte et, et la faire grossir. Ça, c'est les, les quelques raisons qui font que ça, ça paraît important pour quand on, on est dans une logique de j'ai envie de tester, je me lance, je suis une petite boîte. Et puis, quand on est même dans une logique de plus grosse boîte, Facebook slash Instagram, c'est un canal incontournable. Euh, en fait, pour les mêmes raisons que citées précédemment, mais dans une autre logique qui, sont que, qui est que eh bien, il faut croître, il faut aller chercher à peu près tout le vivier potentiel où, où est-ce qu'il se trouve. Et euh, bah, Facebook, c'est un vivier colossal qui permet de faire énormément de choses euh, en termes de, de, de techniques publicitaires, sans rentrer forcément dans les détails, hein, mais, mm -hmm. mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont permises euh, et qui sont très puissantes. D'accord. Bah, écoute, euh, j'aime bien ta réponse parce qu'elle englobe tout, tout ce qu'on peut penser de Facebook, qui est un canal aujourd'hui qui a quand même… Euh, pas mal utilisé et, et exploité. Et euh, ta réponse fait sens. C'est moi, je te rejoins complètement. Et en plus, c'est vrai qu'il faut penser que Facebook, il n'y a pas que Facebook, il y a tout la, le ça. système à l'intérieur de Facebook. C'est ça. Et c'est là la puissance aussi, il hein, faut le dire. C'est exactement Donc, euh... ça. Alors après, attention, là, je, je dépeins un tableau. Là, à m'entendre, on se dit, mais Facebook, mais c'est incroyable. Voilà, je vais, je vais être millionnaire avec ça. Alors, dans la suite, on va voir que c'est beaucoup plus compliqué, hein, bien sûr. Beaucoup plus alors justement, -ce que, dans la globalité, si on parle que de Facebook, euh, qu'est-ce que tu penses de la publicité aujourd'hui Facebook Il faut y aller Il ne faut pas y aller il faut. Euh... Ça dépend. Alors, il y a un mème assez célèbre qui dit que la réponse à n'importe quelle question marketing est « ça dépend ». Donc, la réponse est « ça dépend ». Mais je sais que ce n'est pas satisfaisant. Donc, si on va un petit peu plus loin, ça dépend de quoi Ça dépend déjà de la cible que vous voulez atteindre. Quelle est la cible que vous voulez atteindre Est-ce que cette cible-là, elle est sur Facebook j'ai envie de dire que la réponse à 99% du temps à cette question, c'est oui, parce que presque tout le monde est sur Facebook slash Instagram. Donc, la première question, c'est, voilà, est-ce que si mon audience est sur Facebook, j'ai envie d'y aller Donc, pourquoi pas euh, Maintenant, le problème actuel de Facebook, c'est le tracking. Et c'est un très gros sujet. C'est un très gros sujet pour des petites entreprises, pour des grandes entreprises, pour tout le monde. Mais, euh, pour faire très simple, pour, pour euh, peut-être simplifier euh, ce que je, je sous-entends, comme vous l'avez probablement entendu parler, iOS 14 est arrivé, puis iOS 14.5, puis iOS 15, puis les versions vont, vont s'enchaîner. Et euh, ces versions in incluent quelque chose de particulièrement nouveau, c'est que maintenant, Apple euh, propose aux gens de ne plus être traqués par la publicité. Et grosso modo, on a 90% des gens, 85-90% euh, des gens qui refusent d'être traqués. Donc, je vais prendre un, un cas concret pour que les gens comprennent bien. Mmh. Je suis un petit e-commerce. Je vends du thé sur Internet, par exemple. Mmh. Euh, je fais une publicité. Je mets 100 euros de publicité. Et peut-être que j'ai à côté, euh, je ne sais pas, 10 ventes. On va faire simple. Mmh. Et sur ces 10 ventes, j'en ai allez, 6 qui sont faites sur mobile. Mmh. Parce que euh, 6, 7, parce que c'est à peu près ça le trafic sur mobile. Et sur ces 6-7 ventes, eh ben, en réalité, j'en ai peut-être euh, la moitié de ces 6-7, donc allez, mettons 3-4, qui sont faites sur Apple. Et sur ces 3-4 ventes, eh ben, j'ai 90% de ces 3-4 ventes qui ne vont pas remonter. Ce qui fait qu'à la fin, en fait, le nombre de ventes réelles qui remontent dans Facebook est assez faible. Mmh. Alors là, je prends un tout petit échantillon, donc oui. on se dit « oui, ben, je fais le calcul, il m'en reste deux, bon, <rire> ouais. ça va. » Mais. Euh, voilà, ça, ça pose un problème, c'est que du coup, les données ne remontent plus dans l'algorithme de Facebook et Facebook fonctionne en s'optimisant par rapport aux éléments, aux données qu'il a. Oui. Si tu demandes à Facebook de te trouver des acheteurs pour ton thé, et qu'il y a des gens qui achètent mais que Facebook ne le sait pas, il ne peut pas comprendre qui achète et trouver plus de gens comme ça. Oui. Typiquement, si toi, tu vois la pub, Romain, et que tu achètes le thé, et que moi, je vois la pub et que j'achète le thé, Facebook va se dire, ok, quels sont les points communs entre ces deux personnes, quels sont mmh. tout l'historique de tout ce qu'ils ont fait depuis 2012 qui peut expliquer qu'aujourd'hui ils ont acheté du thé. Ouais. Et vu qu'il a euh, plus de 2 milliards d'individus en base, il se dit Ah ouais, bah attends, mais là, j'en ai 2-3 autres, là, il y a Jean-Michel, il y a Eudes, mmh. il y a Christine, ils ressemblent, je leur envoie la pub, parce qu'il y a plus de chances qu'ils achètent. Mmh. Si vous enlevez cette capacité à Facebook, pour être provoque, j'en rajoute évidemment, mais c'est mmh. comme si vous donnez des flyers dans la rue. Mmh. Évidemment, j'en rajoute un peu, mais ce que je veux dire, c'est que Facebook devient tout de suite beaucoup moins intelligent. Mmh. Donc ça, c'est un premier gros souci actuel. Et puis, il n'y a pas que ça, parce que sinon, ce serait trop beau. C'est que maintenant, par défaut, on a des navigateurs qui commencent à, à tuer les outils publicitaires. Je oui. pense par exemple à Firefox. Oui. Donc typiquement, si vous avez une intégration euh, Facebook qui n'est pas la top du top, sans rentrer dans les détails, mais que vous ne faites mmh. pas une intégration par serveur, mais plutôt par pixel, et ben, vous n'avez pas les informations sur Firefox qui remontent non plus. Mmh. Et donc, quand on commence à mettre tout ça à bout à bout, on se dit, mais la publicité Facebook, ça devient compliqué quand même. Parce que oui, on peut faire plein de choses, on peut toucher plein de gens, mais il y a de ouais. moins en moins d'infos qui route. C'est ça, exactement. Alors, ce n'est pas inéluctable dans la mesure où <coughs> euh, il y a toujours des solutions. On peut toujours bidouiller des trucs. On peut donc, comme je disais, faire une intégration plutôt du pixel par le serveur. On peut commencer à faire... Euh, des petits micmacs, on regarde sur Google Analytics, bah, analytics d'où viennent les ventes. Si on a par exemple sur 100% de nos ventes mobiles, on a 80% du trafic qui vient d'Apple, on se dit « bon, peut-être que finalement ma campagne Facebook elle me donne un mauvais chiffre, mais en réalité ce n'est pas si pire. » Donc on peut continuer de faire des choses, mais il faut comprendre qu'on est quand même passé d'un monde où on pouvait cibler les gens en fonction des céréales qu'ils mangeaient au petit-déjeuner mm -hmm. et grosso modo de leur programme télé favori. Et on pouvait faire ça de manière extrêmement précise à un monde où plus on sait qui mange, sont là. On voilà. sait qu'ils mangent, on ne sait pas quoi. C'est exactement ça. <rire> Alors, c'est pas plus mal pour la vie privée des gens, on est bien d'accord. <rire> Mais disons que ça pose des questions, en fait, notamment euh, par rapport aux petites entreprises. Et là, pour le coup, Facebook a fait toute une campagne sur les petites entreprises, les informations, le danger que ça faisait peser sur elles. Et moi, qui le vois par mon métier, oui, c'est beaucoup plus compliqué. <rire> Ça ne veut pas dire que les petites entreprises vont mourir. Ça veut juste dire qu'en gros, avant, c'était plus facile d'avoir des bons résultats en faisant n'importe quoi. Aujourd'hui, pour avoir des résultats, il faut travailler sérieusement. Et il faut faire des choses vraiment ouais. qualitatives plus plus. On est d'accord. Du, du coup, ça va m'amener une question générale, mais parce que ce que tu dis là, le tracking, c'est un fait sur Apple, mais c'est quelque chose qui va se gangréner, généraliser, qui va arriver sur Android, donc Google, qui va forcément, dans les mois, dans les années à venir, changer totalement, parce qu'il y, y, y a la vie privée des gens qui est inclus dedans, il ne faut pas l'oublier. Parce que bien quand sûr, on parle de tracking... Sûr. On va hurler, etc., on va venir au front. Mais en fait, il faut se rappeler que le tracking, c'est s'immiscer dans la vie privée des gens. Bien la sûr, des gens ne veulent pas forcément bien que leur vie je... soit Donc, c'est un, un effet un peu. C'est le chat qui se mord la queue. Mais justement, ça, ça m'amène à une question qui, qui est la suivante c'est à, à ce rythme-là, quel est finalement l'avenir de la publicité Parce que là, là, on parle, là, là nous, on échange sur à notre rythme, et nous, dans notre domaine, je ne parle pas des publicitaires qui lâchent des milliards et encore, mais, mais globalement, quel est l'avenir de la publicité à ce rythme Hum. Hum. C'est un, une très bonne question. En tout cas, euh, personne un malin qui peut prédire l'avenir, mais ce qu'on peut détecter, ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'il ne faut pas regarder les points que vous mettez, il faut regarder la droite de tendance ou la courbe de tendance de ces points. Mm -hmm. Et la courbe de tendance, elle n'est pas bonne pour l'avenir de la publicité telle qu'on le connaît aujourd'hui. Et notre industrie, elle va se réinventer profondément dans le futur, parce que une industrie qui se base sur les données pour fonctionner et qui n'a plus de données il n'y a plus d'industrie. Mmh. Le futur, je pense, c'est un futur qui va être beaucoup plus orienté autour de la création graphique, de la publicité, du copywriting, en fait, de l'intelligence qu'on met derrière la publicité. Avant, grosso modo, pour réussir sur Facebook, il fallait être excellent en technique. Voilà. Et puis, mmh. ça passait bien. Maintenant, il faut être un, un très bon publicitaire, plus à la madman. Il, vous mmh. il faut vraiment se mettre dans l'esprit de son consommateur, de son client, quel message, etc. Mmh. Donc, je pense qu'il y a un premier axe qui est là-dessus. Puis il y a un deuxième axe qui est, euh, qui est plus cette fois-ci sur, à mon avis, l'influence marketing. On en parle beaucoup, ce n'est pas pour rien. Euh, je pense que ce monde-là sera aussi soumis à une révolution, mais plus tard. Ouais. Mais que ça va être un relais principal aujourd'hui par rapport à dépenser euh, peut-être 1000 euros sur Facebook. En fait, peut-être mieux vous prendre 1000 euros de campagne avec des influenceurs. Mmh. Je pense que ça, c'est un vrai truc qui va, qui va changer. Mmh. Et puis il y a un autre élément qui peut justifier ce, ce changement, c'est la gestion, pour le moins euh, compliquée ou en tout cas intéressante, de Facebook de certains sujets publicitaires et de certaines thématiques. Alors il y a euh, les fameuses règles de la communauté Facebook mmh. et ces règles, alors elles sont là pour protéger les gens. Il ne faut pas les remettre en question en bloc, c'est pas du tout le sujet. Ouais. Mais euh, Facebook peut s'amuser très facilement à banner des comptes publicitaires pour aucune raison, et derrière, vous n'avez pas d'interlocuteur, vous ne pouvez pas discuter, et clairement, Facebook, sans s'en rendre compte, a le droit de vie ou de mort sur des centaines d'entreprises. Mmh. S'il pose une question sur comment ces entreprises euh, du coup sont gérées, peut-être qu'il faut se disperser, ne euh, pas mettre les oeufs dans le même panier, oui, absolument, mais quand même, que ce soit Facebook et Google dans une moindre mesure, ces entreprises-là peuvent dire « je ne veux pas de publicité », sur ma plateforme, typiquement, je pense par exemple au CBD. Je ne veux pas de publicité sur ma plateforme pour le CBD. Ils ont tout à fait le droit, c'est une entreprise privée. Mais typiquement, en Suisse, par exemple, là où le CBD est autorisé, euh, tu as un conflit entre ce que les GAFA, du coup, déclarent comme interdit et ce que la loi de ton pays déclare comme interdit. Oui. Et ça pose en fait des... plein de questions comme ça. Je prends un exemple qui est très facilement à comprendre. Le CBD, voilà, évidemment, on ne va pas vendre des armes, de la drogue. Oui, mais tu as des petits cas comme ça qui sont compliqués. Et puis parfois, ton... Ta publicité, elle se fait rejeter, ton compte il se fait bannir pour aucune raison, tu n'as contenu à aucune règle et tu n'as pas d'interlocuteur, tu es tu es cuit. Mm. Donc le futur pour moi c'est vraiment arriver à faire des choses avec les influenceurs et ça c'est quelque chose dont on a un peu parlé, mais c'est aussi en fait servir des uns des autres comme relais parce que finalement il y a beaucoup de gens qui ont des bases d'emails, mm. qui ont des gens avec des communautés, si vous pouvez avoir des chaînes YouTube, des podcasts et en fait tous ces gens-là peuvent servir de relais euh, de prescripteurs. Mmh. Et, et finalement, moi à titre personnel aujourd'hui, et c'est ce que je dis à mes clients, quand vous en avez l'opportunité, donnez pas votre argent à Marc, euh, euh, du Carval, essayons de trouver autre chose en fait. Ouais, ça, ça, ça demande une vision un peu plus euh, loin que le bout de son nez, c'est de voir plus, plus long terme aussi déjà, et de pas avoir le focus uniquement et sur Facebook. Parce que je, je vois souvent et ceux qui se lancent, même ceux qui développent leur activité, et, là, ils pensent Facebook, ils mangent Facebook, ils sont dépendants de la publicité Facebook. À ce rythme-là, c'est même très dangereux. C'est très être dangereux. dépendant que d'une seule source de trafic. Parce que tu l'as tu l'as justement dit, il y a le côté tracking qui, qui est totalement incohérent aujourd'hui, qui est compliqué. Il y a aussi le fait de se faire bannir parce que Facebook détient ses, ses guidelines, c'est oui. lui qui décide. Oui. Si demain, tu as un compte qui tourne à millions et que Facebook décide de te fermer, tu n'auras pas d'autre choix que d'avoir tes yeux pour pleurer, mais tu es oui. dépendant de cette source-là source et de leurs règles. Bien Donc bien bien attention sûr. à ça. Donc vrai que ça, tout ce que tu dis, ça rejoint véritablement à à faire penser aux gens qu'il n'y a pas qu'une seule source de trafic, en l'occurrence Facebook, oui. Facebook Ads, euh, et qu'il faut commencer à penser à élargir sa stratégie. Et il existe d'autres moyens, et tu les as cités, et je pense véritablement, je crois véritablement aux influenceurs. Alors, oui. ça va être, je pense, très légiféré dans, dans oui. le temps, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu tout et n'importe quoi, oui. Oui. mais c'est un moyen. Et après, tout ce qui est partenariat, effectivement, on se oui. servir oui. de, de ces partenariats-là pour justement euh, trouver, en tout cas, d'autres sources d'acquisition de trafic, euh, autre que Facebook Ads. En fait, tu la la question fondamentale, c'est euh, quand j'ai mon projet, j'ai ce super site, j'ai cette super idée, euh, il faut bien comprendre que et je le dis pas pour faire de la peine aux gens mais en fait tout le monde s'en fout. La réalité c'est mais moi je le sais hein, parce que j'ai lancé des tonnes de trucs. T'attends, attends tu es sur internet en fait. Ouais, les gens vont se précipiter. Non, mais les gens ne savent pas que ça existe et je veux dire les <rire> gens euh, voilà, c'est pas qu'ils s'en foutent mais juste ils savent pas. Donc la principale question, la seule question, l'unique question, c'est le trafic. Comment j'attire du trafic exact. chez moi et bah voilà, on a utilisé beaucoup Facebook Ads, mais il n'y a pas que ça. Il ne faut surtout pas reposer sur ça. Et je dirais que dès que vous en avez un peu les moyens, parce qu'évidemment, il bah, y a des questions financières de temps, euh, voilà, allez sur d'autres canaux, au minimum sur Google, parce que très souvent, Google peut répondre à quasiment tous les problèmes. Donc, allez-y. ça Déjà, ça vous disperse, le risque. Et puis, euh, derrière ça, pensez en fait toujours à capturer le plus de données possibles pour vous. Mm. Euh, on a parlé de l'email tout à l'heure. Ça peut être l'email, ça peut être une chaîne Telegram dans une moindre mesure, ça peut être un groupe WhatsApp, ça peut être en fait un peu ce que vous voulez. Et encore, mais soyez propriétaire de votre donnée. C'est ça. Et ça, c'est le plus important. Il faut presque que ton business soit exportable. Si demain, donc, tu exactement. changes d'activité, il faut que tu puisses tenir au courant de ta base, tes clients, que tu as changé d'activité. Donc, que tu emmènes avec toi tes données propres à toi et que tu t'en serves toi. Parce que là, en l'occurrence, on reparle de, de Facebook. C'est Facebook qui détient les données c'est Facebook qui fait la pluie le beau temps, c'est Facebook qui va traquer ou pas la publicité, oui. donc tu es totalement oui. indépendant. Maintenant, oui. si en interne, tu as déjà euh, des données, de la data, on va parler de, de, de prospects, oui. euh, bah, ça te permet véritablement de pouvoir ne de pas être dépendant de ces autres sources et de faire avec. Alors, certains diront oui, mais j'ai une petite liste, etc. Oui, alors du coup, il existe des solutions alternatives justement qu'on qu vient de citer, qui permettent justement de faire évoluer sa liste. Et, et euh, Le principal objectif, c'est vraiment d'avoir ces datas à soi, stockées chez soi, enfin, en tout cas sur son site ou sur son autorépondeur. Complètement. Mais, Exactement. Je donne une, une, une piste alternative qui ne s'applique pas à tout le monde, mais qui peut fonctionner. Si vous voulez faire croître une liste email pour pas cher, parce que pas cher, ça C'est toujours par rapport à autre chose, hein, mais mm. pour pas cher et sans Facebook, c'est utiliser les pétitions. Ah. Alors, je le dis parce que je viens d'un monde qui a beaucoup fait ça, donc il <coughs> faut mettre des grosses pincettes parce que ça peut très bien fonctionner et ça peut ne pas du tout s'appliquer à vous. Mm. Et vous pouvez ne pas avoir envie de le faire pour d'excellentes raisons euh, mm. personnelles et tout ce que vous voulez, mais si vous êtes dans une logique où vous avez, par exemple, je pense à un produit, je ne sais pas, dans l'agriculture, dans l'environnement, dans le mieux manger, le mieux être, on peut tout à fait imaginer une pétition pour sauver les abeilles. Mmh. Tout le monde veut sauver les abeilles. Je veux dire, personne ne peut être contre ça, grosso modo. Vous en faites une pétition que vous hébergez sur des gros sites de pétition qui existent aujourd'hui. Et en fait, ces sites de pétition, elles vous proposent une case de co-registration quand vous signez la pétition, qui va être typiquement, euh, j'accepte d'être tenu au courant des actualités, des partenaires, de machin, pour euh, le bien de cette euh, pétition. Et vous pouvez récupérer des, des centaines, des centaines, pour ne pas dire des milliers d'adresses mail, pour un prix équivalent à Facebook, voire moins cher. Mmh, Attention, merci. qualité bien moins. C'est beaucoup bien, bien moins qualité, pardon. Mmh. Mais en termes de prix, c'est pas... ça peut être compétitif. Beaux tips. Petit tips euh... à mettre euh, pas dans toutes les mains, mais ah, tu à as... réfléchir. <rire> exact. Je pense qu'il y a pas mal de manières de, de faire aussi des choses comme ça. Et euh, le coup de la pétition, c'est un bon tips. Effectivement, c'est pas applicable forcément à tout le monde. Voilà. voilà. Mais ça permet de, de des idées et montrer que. Ça, ça, ça contrecarre un peu ceux qui disent, ouais, mais du coup, qu'est-ce que je fais Parce que voilà, c'est un peu, un peu, des fois, j'ai l'impression que si tu coupes Facebook Ads, c'est un peu comme le syndrome de la page blanche, c'est je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire, donc bah, du coup, je ne sais pas où aller chercher mon trafic. Mais comme je dis souvent, il n'y a pas que Facebook. Là, tu en as Alors, la preuve, tu viens de donner ouais. juste un tips, et d'autres ouais. tips qu'on a donné avant avec tes influenceurs, les partenariats, mais ouais. si on creuse un peu, il y a pas mal de choses à, à faire. Et, et ce que je disais au tout début, c'est que moi, j'ai connu à l'époque où il n'y avait pas Facebook Ads. Euh, on n'attendait pas que Facebook arrive pour créer la pub donc, euh, ou créer Bien les sûr. partenariats. C'était ouais. un peu entre guillemets, à l'ancienne, mais, mais ouais. à l'ancienne, ça marchait. Et on faisait beaucoup de partenariats à l'époque. Ça marchait essentiellement comme ça. À l'époque, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il y avait beaucoup de forums avait beaucoup d'entraide. Mm. Et tu allais facilement vers les personnes qui acceptaient. Donc, il y avait un jeu de dire qu'on était tous partenaires et pas concurrents. Et ça, c'était fort. Parce qu'après, ouais. j'ai l'impression que Facebook a mis en jeu celui qui a la plus grosse. Et, et au bah, final, ça, on se retrouve hein. à être vraiment tous concurrents, se donner comme concurrents. Et là, aujourd'hui, où Facebook commence à un petit peu battre de l'aile sur le tracking, on se rend compte que, ouais, mais du coup, on fait quoi euh, on est En principe de base. <rire> bah, c sans, je ne suis pas là, pour faire de, c pas là pour faire de la philosophie, mais en fait, le problème, c'est qu'on a creusé notre propre tombe en donnant à Facebook Exactement. un contrôle illimité sur tout. en Le, le diavant de données, parce que mm. c'est pratique. Parce que c'est pratique. Je suis le premier à utiliser Facebook aux toilettes. <rire> mais, mais quelle est la, la conséquence de tout ça C'est que Facebook, aujourd'hui, est devenu, est devenu euh, surpuissant. Et il mm. n'y a le problème, je pense, l'un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas de concurrence aujourd'hui qui soit suffisamment crédible pour que euh, la concurrence puisse permettre aussi de réguler d'une certaine manière mmh. des pratiques, des prix et certaines choses comme ça. Ouais. Alors, personnellement, ouais. je, personnellement, je pense qu'on aura un jour Apple Advertising qui va sortir. Ouais. Je, je, je pense, peut-être que je me trompe, mais j'y pense. Et peut-être que ça peut être un acteur suffisamment important pour mettre une troisième partie dans l'équation avec Google, mmh. qui devienne quelqu'un de poids. Être effectivement, je, je, je crois aussi. Alors, on, on peut on peut émettre toutes les suppositions, mais effectivement, ça tendrait à peut-être aller vers ça. Mais ce serait possible, et enfin, si en tout cas ça se produisait, ce serait effectivement un acteur à mettre dans l'équation euh, totalement, vu qu'ils ont la puissance et les ah, utilisateurs euh, mais, voilà. et, et en plus, de, et plus que ça, même parce que, alors en, en termes de part de marché, c'est beaucoup moins important qu'Android, c'est évident. Mm -hmm. Mais il euh, ya un phénomène, c'est que. Même si je crois qu'Apple représente, euh, oui, doit représenter 30% du marché du smartphone, je ne suis plus sûr, je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est dans cette proportion-là. Mmh. Euh, en termes de e-commerce, c'est plutôt 60% des ventes qui viennent d'Apple. Logiquement, il y a un plus haut pouvoir d'achat quand même chez les gens qui achètent Apple, donc euh, ça se retrouve mmh. aussi derrière euh, sur les ventes. D'accord. En tout cas, c'est ce que j'ai observé à mon échelle. Ok. Alors, du coup, ça m'amène à la question suivante qui peut euh, conclure finalement ce qu'on est en train de dire là, mais c'est que toi, comment tu vois la… Pour ta propre agence, tes propres clients, comment tu vois la publicité dans les prochaines années Comment tu l'abordes Comment tu ouais. l'expliques la... aussi à tes clients Parce que comment tu vois C'est un très bon point. Et c'est un, un énorme sujet parce que évidemment le client et toi, vous n'avez pas les mêmes intérêts. Alors Exactement. on essaye de mettre les intérêts de les aligner, mais ce que le client il veut, c'est grosso modo que quand tu lui montres le dashboard Facebook, il voit qu'il y est 1000 euh, achats pour euros avec 100 euros de bénéfices. <rire> je t'arrête mais vous avez bien l'idée. Alors que quand du coup tu lui montres euh, le, le dashboard Facebook aujourd'hui, il peut y avoir des petits moments de surfroide. Donc le vrai truc aujourd'hui, c'est que tous les clients l'onboarder, la première étape, c'est, je leur explique, attention, on va devoir discuter non plus à l'échelle de tel canal d'acquisition Facebook, de tel canal d'acquisition Google par exemple, maintenant il faut rentrer dans une logique de global ROAS, enfin en tout cas de, de retour sur investissement beaucoup plus global, et se dire, OK, euh, avec les signaux limités dont je dispose, en fait, ce qu'il va peut-être falloir commencer à regarder, c'est l'investissement publicitaire total d'un côté, les rentrées sur le site, quand on est en e-commerce évidemment, total de l'autre, et commencer à avoir une approche qui est beaucoup plus euh, le ratio de mes dépenses publicitaires par rapport à mes recettes. Ce qui ne veut pas dire que c'est la porte ouverte à faire n'importe quoi. Sur Google, on a encore beaucoup de données parce qu'on utilise notamment les pixels de Analytics qui ne sont mmh. pas considérés, euh, à proprement parler, comme de la publicité. Donc, typiquement, les ventes qui viennent de Google, c'est beaucoup plus facile de les identifier aujourd'hui encore. Mmh. Donc, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie logique déjà d'éducation sur « Attention, les données ne sont plus là, sont parcellaires. » Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc pour moi, c'est qu'il faut impérativement développer... Euh, tout ce qui peut être en dehors des canaux publicitaires, il faut le maximiser dès aujourd'hui pour qu'au moment où euh, ce sera vraiment impossible de faire de la publicité, on puisse être résilient. Mmh. Petit mot à la mode, résilience. Ouais. Mais l'idée derrière ça, j'en ai un peu parlé, c'est avoir le plus de données possible à soi. qui ne veut pas dire, en fait, par rapport à la vie privée des gens, s'il ne veut pas du tout dire qu'on va connaître tout sur eux, mais avoir en fait juste un moyen de contacter les gens mmh. sans à chaque fois devoir payer un intermédiaire comme Facebook, euh, Google, etc. Ouais. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est multiplier euh, les canaux. Et plus, en fait, même que simplement la multiplication pour la multiplication, comprendre qu'il y a une, un vrai bouleversement. Et ça, je le répète très souvent à mes clients, c'est que la génération Z, elle a 20 ans aujourd'hui, minimum. Mmh. 20 ans. Euh, dans 5 ans, elle a 25 ans. Je, je sais que c'est basique comme maths. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des clients en puissance. Et ces gens-là n'utilisent plus Facebook, quasiment. Et donc, ça veut forcément dire que pour votre business, dans 5 ans, si vous voulez commencer à rajeunir votre image, à renouveler votre base de clientèle, vous allez devoir aller vers des trucs beaucoup plus modernes, TikTok. Dans 5 mmh. ans, ce ne sera probablement pas TikTok, ce sera autre chose. Mais mmh. la logique TikTok, elle est enclenchée aujourd'hui. Et un milliard d'utilisateurs euh, à une vitesse record, ça veut dire quelque chose. Donc, mmh. il faut absolument rester toujours, toujours dans cette logique de « je dois être dans une veille de trouver les nouveaux canaux ». Mmh. Ce qui ne veut pas dire que je, je change toutes les semaines et je fais n'importe quoi et je m'investis pas, mais toujours garder en tête que, euh, voilà, on a épuisé, si vous voulez, sur la courbe de, de, de vie du produit de Facebook, on est plutôt vers le bas. Et donc là, il faut aller chercher d'autres courbes et mmh. d'autres canaux. Quoi. Mmh. Donc ça, c'est le, le, principal, le principal enjeu. Et puis après, c'est ce qu'on a déjà dit, les partenariats. Mmh. Et, il, il faut, en fait, il y a vraiment ce côté où on, était, on, était, on est concurrent aujourd'hui. Mais peut-être qu'il faut arrêter. Peut-être mmh. qu'il faut arrêter d'être concurrent et parce qu'on n'a plus le choix. Et typiquement, j'ai une boîte de thé, et ben bah peut-être que je peux deal un partenariat, je sais pas, avec une boîte de café qui fait du pur café en pur player, et mmh. on fait des et on shoot en croisé sur nos listes, en fait. Mmh. Ça Exactement. peut paraître contre-intuitif, mais est-ce que finalement euh, c'est pas mieux de, de tester de faire ça que de continuer de tous les mois déverser des tonnes d'argent sur un, des canaux qui sont de moins en moins rentables en publicité c'est ça, ça, que, que, que d'attendre les bras croisés, que ta plus belle tourne et que te rendre compte qu'elle fonctionne moins bien et d'attendre à ne pas trouver de solution. Moi, personnellement, je préfère la première option que tu as, as citée, c'est trouver des solutions, d'aller faire peut-être des shoots croisés avec une personne qui, est, qui a une identité connexe à la sienne, à la nôtre. Euh, enfin, en tout cas, ouvrir les portes. Donc, l'intérêt véritablement dans la publicité à aujourd'hui, c'est d'être ouvert d'esprit et d'aller tenter, à aller chercher des solutions, parce que les solutions, il y en a, en fait, il, faut, il suffit, voilà, suffit d'aller les creuser, fait, les gratter, les pas, provoquer oui. même. Mais c'est de ne pas rester vraiment avec des œillères et d'être ouais. que concentré sur Facebook. À fond. Il y a, il y a un dernier <rire> truc, alors encore une fois, qui ne marche pas pour tout le monde, et c'est <rire> extrêmement contre-intuitif avec la discussion qu'on a, mais c'est les shoots de lettres papier. Ah oui, alors, alors ça. Là, là, les gens se <rire> bon, mais tu raconte t et, et, et en réalité, en fait, euh, je connais euh, beaucoup de boîtes, alors en Suisse. Mmh. Bon, je pense que ce n'est pas fondamentalement différent de la France, qui sont plutôt sur une activité B2B, pour rien vous cacher, c'est vrai, mmh. mais qui font des shoots, donc purement papier. Et là, euh, et, et ils, dit, ils disent les, les résultats, c'est ma boule, en fait. Mmh. Donc, ils seraient d'ailleurs énervés que j'en parle parce qu'ils ne veulent pas que les gens le fassent. Mais euh, en fait, c'est assez, assez intelligent parce que je prends le parallèle entre le VHS, donc là, les cassettes. <rire> ouais. et, les, et, le et les DVD. Aujourd'hui, il ouais. y a des boîtes de VHS qui font des millions et des millions parce que plus personne n'en vend, mais il ouais. y a quand même encore des quelques personnes qui ont des VHS et du coup, si elles veulent se fournir, il y a une seule personne, ouais. c'est eux. Et ben c'est la même chose. Tout le monde fait du digital, plus personne fait du papier. C'est ça. Donc, si aujourd'hui, tu reviens avec une enveloppe neutre, mmh. avec un petit mot marqué à la main mmh. pour le nom de la personne et que c'est une lettre purement copyrightée dans le plus grand style du copywriting à l'ancienne, les Gary Albert, et trucs comme ça, ouais. Les résultats sont incroyables. C'est clair. Parce que, en fait, le papier, tu vas avoir l'attention. L'enveloppe, elle est blanche, vous la recevez, vous êtes ouais. en je... Déjà, je l'ouvre. Ouais. L'ouverture, c'est si, si bien fait. Ouais. Tu lis. Et, ça, si est... Tu lis. et si c'est bien fait, tu l'achètes. Délivrabilité 100%, taux d'ouverture, voilà. tu peux approcher 100% si c'est bien fait, voilà. à, à la main, comme tu dis. Euh, donc, effectivement, et ça, c'est un principe qui est vu comme le monde. C'est vu comme le monde. Et, et pourquoi? Parce que l'email, mail c'est génial, hum. c'est ultra simple, c'est moins cher, beaucoup moins cher. <coughs> Ouais. Mais si tu arrives à avoir euh, 40% de taux d'ouverture, tu euh... déjà bien. Tu es, es déjà bien. bien, hein wow. bien. Ce qui veut dire que tu as 60% de gens potentiellement qui ne sont pas forcément très actifs dans ta liste. Donc, euh, effectivement, tu en perds en cours de route. Ouais. Mmh. Donc, mmh. voilà. Tout, en tout cas, là, sans, voilà, on pourrait en parler pendant des heures, mais grosso modo, l'idée, c'est qu'il faut être à l'affût en permanence. Yes. Ouais, je suis totalement d'accord et donc ça demande d'être à l'affût et trouver des solutions parce que des solutions il y en a. La preuve en discutant là, on a déjà donné pas mal. Il ouais. euh, y a des solutions, il suffit de se creuser un peu et d'aller voir un peu ailleurs et de s'ouvrir d'esprit ouais. et de chercher à comprendre. Et, euh, et tout, tout est faisable en fait. Même des principes à l'ancienne, on parlait d'écrire, ouais. d'envoyer des courriers. C'est vrai que ça prend plus de temps, mais aujourd'hui Aujourd'hui, c'est quoi aujourd Il faut chercher la facilité ou faire tourner sa boîte L'idée c'est même si ça prend un peu plus de temps mais que tu as du résultat. Bah, personnellement, je, mon choix est vite fait. Hein. C'est tout à fait ça, c'est mmh. tout à fait ça, voilà, clairement. Et par rapport à ce qu'on dit, qui est des, parfois un peu avancé, puis on connaît le marché, mais est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui aujourd'hui, là maintenant, se lance dans la publicité On va parler de Facebook justement, qui veut se lancer dans la publicité Facebook. Quel conseil tu pourrais lui donner là maintenant Alors, vraiment, si aujourd'hui, j'ai voilà, 500 1000 euros de budget mmh. et euh, je veux tester mon activité, euh, et je suis dans une logique, voilà, je vais faire du Facebook, si ton texte est vraiment pertinent pour vous, cest mmh, oui. mais si ton texte est vraiment pertinent, mon conseil, c'est, vous mettez 100% de votre énergie mentale à faire la meilleure publicité qui soit. Et donc, mmh. la meilleure publicité qui soit, c'est vraiment passer énormément de temps sur le visuel, ce qui ne veut pas dire que ça doit être un visuel incroyable fait par une agence super magnifique. Non, non, non. Euh, même les visuels qui sont très authentiques, euh, pas forcément ultra léchés et tout, il n'y a aucun problème, ça peut marcher. Mais ce que je veux dire, c'est que le visuel doit vraiment attirer l'œil, stopper la, le scroll, comme on dit, euh, et il faut vraiment que ça interpelle. Quoi. La, la seule étape de votre, de votre image, c'est stopper les gens interpeller. Et ensuite, une fois que ça c'est réussi, vous devez faire un super texte qui va donner envie de cliquer. Et donc, il y a un énorme travail de copywriting à faire sur ce texte de votre publicité. Et là... Je vous le dis, c'est mon avis. Ne vous cédez pas aux sirènes de « faites des publicités courtes ». Pas forcément. Oui, ça peut marcher, bien sûr, mais si vous avez besoin de faire une publicité qui est longue pour expliquer votre truc, faites-le, mais faites-le bien. Il faut que ce soit sexy, que ce soit facilement lisible, avec des paragraphes aérés, enfin des lignes aérées pour qu'on ait envie de lire. Et surtout, copyrighté. Mettez-y du sentiment. Très important, le sentiment. Et euh, en fait, de manière générale, voilà, vous passez beaucoup de temps à travailler là-dessus, sur vraiment la, la qualité de vos publicités. Et après, d'un point de vue technique, entre guillemets, vous faites une campagne de conversion. Euh, bon, si vous aviez plus de budget, on faudrait chauffer le pixel avec du traffic, on est d'accord, mais petit budget, petite solution, donc une campagne de conversion. Vous mettez tous les emplacements, vous laissez Facebook la main sur choisir tous les emplacements pour faire la chose le plus général possible. Vous faites une campagne en créative dynamique, comme on appelle mmh. euh, En gros, l'algorithme de Facebook, vous lui donnez 10 images, 5 textes, 5 titres, puis permute dans tous les sens. Mmh. Et euh, voilà, vous mettez cinq images, vous mettez cinq textes différents en allant explorer différentes choses. Et sur les images, voilà, vous allez explorer différents types d'images, peut-être même trois, quatre vidéos dedans, euh, six secondes, quinze secondes. On essaie de, de tester encore une fois des axes différents et vous lancez comme ça. Je suis totalement d'accord. Voilà, bah écoute. Tant mieux parce qu'en vrai, il y a beaucoup de gens qui ont des techniques différentes. Enfin, chacun ouais. a un peu sa méthode. Ouais, c'est vrai, mais je, je, je, je, je donne exactement cette méthode-là parce que pour moi, déjà, ça fait sens dans ce que tu dis, de se concentrer beaucoup beaucoup sur le copywriting, l'image, le, le stop-clic où, stop, où la personne stop sur ta pub et est interpellée. Et ensuite, c'est tout le message que tu vas diffuser. Le message, il faut qu'il soit cohérent entre ton copywriting de départ et là où tu fais rentrer la personne. C'est ah, tunnel, ouais. c'est une page de vente, ce que tu veux. Euh, que le message soit cohérent. Mais effectivement, en amont, c'est d'utiliser le contenu dynamique et de, faire, de tester des angles d'attaque différents. Donc, ça demande du temps, faire un copywriting, ah ouais. par exemple, ou des images. Mais les images, encore une fois, je suis d'accord avec toi, de ne pas forcément trop les lécher. Même simple, il y a certaines qui fonctionnent très, très bien. Mais bien si sûr. tu ne testes pas, tu ne sauras pas. Parce que souvent, on me pose la question oui, mais du coup, ce texte-là, est-ce que tu penses qu'il est bon Est-ce que ce visuel, il est bon, est -ce ce visual, il est bon ben, En fait, je vais te dire. Possiblement oui, possiblement non. non il faut, ouais. faut tester, il faut tester parce que seule ton audience te dira. Et Facebook a la capacité justement de tester. Là ouais. encore, Facebook maîtrise et contrôle encore bien, donc c'est OK ouais. de voir qui c'est qui s'arrête et qu'est-ce qui clique. Ouais. Donc il faut tester constamment. À fond. à fond. Et le dernier truc, je pense que c'est pas le cas des, des gens qui vont nous écouter, surtout quand on est dans une dynamique où on veut tester quelque chose. Mais moi, j'ai ce problème avec beaucoup de mes clients et c'est pour d'autres bonnes raisons. Mais quand on a. Une... Enfin, quand on est à la recherche d'un branding, d'une image de marque sur les réseaux sociaux, en fait, on a peur de tester des choses. Moi, je le vois ouais. très souvent. Parce que, ah non, mais je ne peux pas dire ça par rapport à mon image, par rapport à mon branding, etc. Ouais. Ce n'est pas totalement faux, c'est vrai. Mais en même temps, ce que je dis souvent, c'est, mais le test, il va être fait sur peut-être 1000 personnes, 2000 personnes, avant que l'algorithme il voit si ça marche ou pas. Il y a deux options. Ça ne marche pas, il y a 2000 personnes qui l'ont vu. Votre marque, elle n'est pas en danger avec 2000 personnes. Ouais. Ça marche de dingue. À ce moment-là, ça vous donne aussi une info sur peut-être le message euh, et la manière dont vous positionnez votre entreprise. Ouais. Donc pour moi, il euh, n'y a pas vraiment de risque, il y a tout à gagner. La logique derrière ça, c'est qu'il ne faut pas se mettre de barrière trop tôt sur Ah non, je ne peux pas dire ça. Attends, mmh. comment est-ce que, si je dis ça, est-ce que ça va bien être perçu Pff, Non, vous en doutez. Ouais. Allez-y. C'est clair. Vous vous posez ces questions quand vous êtes Mike. <rire> non, mais c'est clair. Le, le mot, c'est vraiment allez-y. Parce que souvent, enfin, moi, je vois, les, les personnes se posent beaucoup, beaucoup de questions avant. En fait, tant que tu t'as pas testé, tu peux faire toutes ah, les ça, suppositions ouais. du monde possible hein, on ne saura pas en fait. Donc euh, vas-y. Et comme tu dis, tu peux pas te cramer. Hein. Tu vas être présenté au bout de, sur 1000, 2000, ouais. 3000 personnes. Tu vas pas cramer ta marque. Donc c'est un bon test marche. en l'occurrence ouais. et d'y aller quoi. Mais, mais il faut y aller. Et ne demandez pas aux autres ce qu'ils en pensent parce que ah ouais. euh, oh. ni Romain ni moi ni mm. euh, Marc Gerber ni personne ne le sait. Mm. La seule personne qui le sait, c'est le marché. Et le marché, c'est la, la somme de toutes les individualités qui veulent voir la publicité. Et c'est impossible à savoir autrement que par un algorithme qui va faire les calculs. Totalement bon. d'accord avec ça. Vraiment aligné. Donc euh, là-dessus, euh, on partage oui. les mêmes choses, mais, mais clairement. Et je pense qu'il y, y a une vraie, euh, vraie carte à jouer justement d'aller dans ce sens-là, d'avoir cette philosophie-là, et d'y aller et de tester. Donc, ce serait le conseil qu'on pourrait donner à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans la publicité. Afin. Super. Afin. Euh, et Super. Ben, du coup, je te remercie en tout cas d'avoir répondu à ces questions qui font mais sens… Merci à toi et, euh, et qui, euh, qui répondent quand même aujourd'hui à cette problématique de bah, Facebook a eu ce problème cette année-là, donc en 2021, de iOS, mais ça a simplement soulevé un problème qui va amener peut-être d'autres problèmes, mais ça montre également que le marketing n'est pas infaillible, euh, qu'il faut sans cesse se remettre en question et trouver ouais. et avoir surtout, je pense, une longueur d'avance et oui. accepter de penser plus loin et plus long terme pour justement ne pas se retrouver... Euh, pièces et points liés, à, comme là avec Facebook, et de ne pas savoir quoi faire. Des solutions, il en existe. On en a donné quelques-unes et il y en a plein d'autres, très certainement. Est-ce que tu aurais, un, par rapport à tout cet écosystème de la publicité Facebook qu'on a, qu a élaboré, on pourrait en parler pendant des heures, est-ce que tu as un petit mot de la fin Le mot de la fin, euh, <rire> je, je le dis, euh, c'est un peu ce qu'on a déjà dit, mais j'aimerais juste le, le formaliser encore une fois. C'est qu'il euh, y a un seul dieu en publicité, c'est la B test donc la B-Test, c'est de tester, <rire> vous testez les choses tout le temps, l'une contre l'autre, en changeant un seul paramètre à chaque fois. Vous faites, euh, alors, enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, vous devez toujours tester. Et euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, à un moment des stagiaires dans, dans, dans l'agence. La, dans et je leur ai dit, votre travail, c'est de me dire que j'ai tort quand je refuse de tester quelque chose. Parce que même, c'est hyper facile quand on, on arrive un peu, entre guillemets, en haut de l'échelle, petite échelle, petite pyramide. <rire> toute petite mais quand même on se dit ah non j'ai testé ça ça marche pas hum. mais en fait tant c'est rien donc la seule chose que vous devez faire c'est tester tout en permanence tout le temps hum. quoi qu'il arrive voilà. c'est clair je suis encore une fois d'accord je répète très très souvent quand je coach les personnes ou j'accompagne des personnes je parle très souvent des tests et je me répète constamment parce que pour moi il y a rien, rien de mieux qu'un test parce que comme tu l'as dit euh, toi, moi, ou même Marc Zuckerberg, on n'a pas la réponse précise. C'est ton marché qui va te répondre. Exactement. Mais pour qu'il te réponde, il faut que tu lui envoies des signaux. Et des signaux, ça commence par des tests complets pour voir justement quest ce qui fonctionne. Parce que parfois, un changement, une couleur dans ton tunnel, enfin, ou un bouton, ou même un texte différent, va avoir un autre impact, un visuel aussi. Et attention, moi je vais rajouter un petit point, c'est que souvent, on tombe amoureux d'un visuel mais ce n'est pas forcément parce qu'on tombe amoureux que notre marché va aimer ce visuel et au contraire, on peut être même vite, très vite déçu. Donc juste, ne tombez pas ah, amoureux oui. de vos visuels et de vos textes. Faites-le ah, pour oui. votre marché, pour votre audience, et publiez. Et là, vous verrez. Ah, ouais. Mais jamais, jamais en coup de cœur. C'est juste pas possible. Jamais au coup de cœur. Moi, le nombre de fois où je me suis dit, cette pub, elle va cartonner <rire> zéro. Pareil. <rire> <rire> Pareil. Par contre, cette image, je... elle est moyenne. Oh, ouais, <rire> a bien ça a Incroyable. Ouais ça c'est génial, ça c'est très vrai donc okay. ça, ça pour moi ça, ça vaut vraiment tout l'or du monde ces conseils là parce qu'il euh, faut, il faut, faut accepter de tester constamment et il n'y a pas de science exacte euh, personne n'a la réponse ouais. c'est juste ouais. euh, du test si on pouvait résumer ce qu'on vient de dire c'est du test ça c'est vraiment important que les gens le comprennent c'est que nous qui faisons du marketing nous ne sommes pas magiciens c'est vraiment à ce qu'on pense mmh. les, les mots growth hacker, growth mar... non en fait est... on n'est pas magicien La seule truc qu'on a en plus c'est que notre travail, en fait, moi, ce que je vous dis à mes clients, c'est que vous me payez. Je suis désolé, mais je vais être obligé dire, mais vous me payez pour vous casser les coups. Vous me payez pour vous dire on doit tester ça. C'est ça. C'est pour ça que vous acceptez tous les jours de donner de l'argent. C'est pour que je vous fasse mal et que je vous challenge dans ce que vous pensez être vrai. rien de plus. <rire> Génial. <rire> c'est très vrai. Voilà. <rire> mais écoute, en tout cas, merci pour ce petit mot de la fin. Euh, je vais juste rajouter où est-ce qu'aujourd'hui, on peut te retrouver. De ben, toute, toute façon, je, je mettrai je... en dessous de la vidéo, je mettrai les sûr. liens, etc. Mais... Bah déjà, juste merci à toi pour l'invitation, parce que ça m'a fait juste super plaisir. Également. Et puis, euh, pour, euh, où est-ce qu'on peut me retrouver Alors, je pense que le meilleur endroit pour me retrouver, c'est tout simplement, bah, vous pouvez aller sur mon site si vous voulez, et puis donc adset.io, vous verrez, euh, voilà, puis vous pourrez vous inscrire éventuellement à ma newsletter. Yes. J'annonce tout de suite, je ne suis pas du tout régulier, j'en envoie très <rire> peu. Et généralement, quand j'en envoie, c'est avec un ton très léger, et mon prisme, c'est parler de marketing sans se faire chier. Et j'essaye euh, d'être toujours très piquant, dans mes, dans mes mails. Et puis sinon, vous allez sur euh, YouTube et la, la chaîne la gifle. Pareil. Je, en fait, je fais du marketing sans me prendre au sérieux parce qu'on parle de trucs sérieux, mais j'essaie de dédramatiser ça et de parler de tout le truc qui n'a rien à voir juste pour que ce soit moins chiant parce que en fait, c'est chiant le marketing à la base. Ce <rire> pas, pas faux. Euh, ok Je remettrai les liens en dessous. Je mettrai le lien de ton site, le lien de ta chaîne pour que les gens aillent découvrir un petit peu ton univers et, et le, ton site internet. Ouais. N'hésitez pas à vous inscrire parce que pour la petite anecdote, Comment j'ai connu Louis J'étais sur la plage, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu un mail iOS 14 à l'époque, c'était au mois de juillet je crois, là, on est au mois de septembre. Ouais. Euh, et euh, et j'ai beaucoup aimé la, la tournure que tu as amenée et j'ai fait une chose que je fais rarement, voire même pas du tout. J'ai juste répondu au mail en disant bah, « j'étais d'accord avec ça ». Et Je sais plus ce que j'avais répondu, mais j'ai envoyé un mail dans ce sens-là. Et c'est comme ça que du coup on a noué un, un contact, un contact et, ouais. et, et on se retrouve aujourd'hui à discuter. Donc, euh, donc j'invite ce genre à s'inscrire, parce que c'est vraiment intéressant. Ce pas régulier, mais on s'en fout. Et par contre, les sujets sont bien piquants et épineux et bien tournés à ta manière, donc j'aime. bien. Bah, merci beaucoup. Euh, <rire> c'est hyper cool. Ouais, c'est ce <rire> cool. Euh, bah, écoute, en tout cas, merci, Louis. Je remettrai merci les à toi. pour les gens qui veulent aller découvrir. Et puis, euh, eh ben, je donne rendez-vous aux personnes pour une prochaine interview, aux prochain expert sur un prochain sujet. En tout cas, merci à toi et je te souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao, ciao. À